Hello les craniens! On est trop tôt pour des casse-têtes. Un qui m'a été offert par un ami pour mon anniversaire. Encore merci Charles. Un de type puzzle. Alors, du depuis que je l'ai reçu, j'évite un maximum de regarder pour pas me faire spoiler car il est déjà dans sa position finale. J'ai pas d'autres informations vu qu'on me l'a offert, mis à part que c'est indiqué très difficile. Allez, c'est parti. Bon bah, on va déjà commencer par l'ouvrir. Ah, oh, poil de chat! On va le faire dans l'autre sens parce que j'ai vraiment pas envie de voir à quoi ça ressemble à la fin. Voilà, cool. Oh et on va lancer le chrono. J'ai du bordel sur ma table. Abusé. Allez. On doit juste remettre les chats dans la boîte. Alors, première chose que je vois, les deux faces, on peut mettre les chats dans deux positions différentes, quoi. D'habitude, un puzzle, ça va. Tu sais que c'est dans un sens comme ça et tu fais que le tourner. Putain, ça va être horrible. J'ai rassemblé, on va dire, les chats. Putain, lui, on dirait qu'il fait caca. C'était vraiment la phrase constructive, ça. Alors, je sais pas si je peux me permettre de juger comme ça, mais... Il y a un côté qui est plus fini que l'autre. Je vais rien prendre là où c'est un peu plus flagrant. Ceux-là, ils ont l'air euh, corrects. Mais quand on les retourne, ils ont l'air un peu plus derpy. Donc, j'imagine que ceux-là, ils sont dans cette position-ci. On fait comme on peut. Hein. On va tenter, on va mettre des trucs. Putain, ici, ça colle bien, en tout cas. On mettre d'abord des pièces un peu au pif. Oh là là. Oh là là là là là là. Super. C'est totalement pas ça. Mais on s'en fout, voilà. Hop. Ah Ah Ça bouge même pas Et lui, il y a ce bâtard qui est là. Bon. Je pense que la seule chose sur laquelle je pourrais me baser, ce sont les endroits où les chats se mettent bien. Genre ici. Ici, ça le fait, je trouve. Avec la position de la queue. C'est le premier truc que j'ai testé en plus. Et genre là, l'espace qu'a le chat, c'est sûrement pour une queue. Genre peut-être comme ça. Ça c'est pas mal ça, du premier coup. On va, on va essayer les différentes queues. S'il vous plaît, sortez pas ça du contexte. Genre ça aussi, c'est pas mal cette queue. Elle rentre bien dedans. Faut, faut que je dise autre chose que nos queue peut-être. En fait non, toutes les queues rentrent dedans. Ok. Ça en fait déjà trois... Non, celle-ci, c'est un peu chelou. Quoique. Quoique, ouais, mais là, il est du côté euh, pas beau. Qui il pensait que ce serait un peu plus facile pour mon retour. Non, ça, c'est trop chelou. Je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Je sais pas, celle-ci, en tout cas, elle a l'air vachement cool. Alors, ici aussi, il y a un petit espace. Je sais pas si on peut vraiment mettre la patte d'un chat là-dedans. Hein, Peut-être comme ça, ouais. Encore une queue qui doit... Euh, qui est censée se foutre, là. Ça, c'est possible. Attends, il est trop chelou, celui-ci. Oh il y a moyen ou pas, là On dirait qu'il saute pour aller choper le fion de l'autre chat. Je sais pas, ça me plaît, ça. Ça me plaît, l'idée. Là, il nous faudrait, du coup, un chat soit dans ce côté-ci, soit un chat avec un gros derrière, genre celui-là. Voilà, il y a l'air d'avoir trop d'espace. Peut-être que je dis des conneries. Sûrement, j'en dis plein, des conneries, en fait. Je sais pas si je devrais laisser, je pense pas. Genre on va dire que c'est ce, un chat, donc ça sniff un cul. On va laisser ça comme ça. Ici, c'est ici, pas mal. Attends, faut, faut que j'arrête d'utiliser ce chat, il est, il est tout moche, il est tout pourri. Ah, attends, ici, il y a peut-être moyen de mettre un chat genre comme ça. Et peut-être avec un chat un peu plus... plus skinny. J'ai changé un peu mon endroit de micro. Je vais peut-être le mettre ici comme ça. On pourra peut-être essayer d'avoir un son un peu plus ASMR. Je trouve c'est satisfaisant d'entendre les petits bruits. Attendez, on va recommencer. Hop. Moi j'aime bien parce que c en fait ça prend le mieux le dessus je trouve. Je pense pas qu'il y a un autre chat qui arrive à bien prendre l'espace du haut. celui j'aime bien l'idée. Bon, c'est peut-être ce chat-là qui, qui collait pas, je pense. Ah, mon dos ah, Je vais baisser un peu mon siège. Comme ça, c'est pas mal. Faut vraiment que je trouve un truc pour le bas. C'est mort ça C'est mort si c'est pas mal mais j'ai pas l'impression que ça soit ici Si celui-ci rentrait, il y avait peut-être moyen mais C'est pas terrible C'est pas terrible Putain il est moche dans les deux sens Pff, Réfléchissons un peu Déjà je vais essayer de mettre les chats dans le bon sens. Lui, il est tellement moche, j'en sais rien s'il est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Putain, mais il est horrible, ce puzzle. Bon, merci, chat. Hein. Ça me dérange, le fait que ça bouge encore. Euh... J'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas à sa place. Mais... On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ah Mais si on n'arrive à rien foutre là-dedans, c'est mort. Hein. Tête de chat, il n'y a pas moyen. Peut-être une queue de chat. <rire> c'est le frustrant. Putain, je sais pas du tout. Je sais... Oh putain, ça colle bien, ça. Qu'est-ce qui peut se foutre là-dedans Ça okay, OK, ça, c'est pas mal. À part essayer et réessayer... Je sais pas trop quoi analyser. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Putain, ah, ça me dérange, celle-là aussi. Elle colle bien là, mais elle, elle bouge encore. Si je trouve un truc pour bloquer, là. Oh Ça bouge pas Oh, il fait bien le coin, en plus. Oh, oh ça colle. Oh, c'est satisfaisant. Regardez comment il marche sur l'autre le, le, chat. C'est trop bien. Oh, ça fait trop du bien. La gueule passe bien en dessous et les deux pattes de chat vont sur la tête de l'autre. Et c'est pour ça qu'il derpe. Parce que c'est un soumis. Ah, euh, Ça, c'est pas mal ça. Voilà, les deux soumis, ils il, il se rencontrent. Ils passent pas. Genre, ils passent pas. J'en suis certain que j'ai le truc là. Je sens que j'ai la réponse. Euh, putain il reste plus que 3 pièces, hein. je suis... Regardez comment ça bouge vraiment pas. On va reprendre. Est-ce qu'il y a une pièce de queue qui peut aller par là Bon la réponse c'est non. Il n'y a pas de queue qui peut aller par là. Par contre... Par contre ça c'est pas mal. Mais c'est pas dans le bon sens. Oh Oh, oh Il sniff son cul Mais oui Un chat ça sniffe le cul et et et c'est toujours pas bon. Je, là je suis presque hein. J'ai que deux pièces à foutre. J'ai galéré. Je galère toujours. Ah c'est d'office, c'est ça. Je serais déçu si c'est pas ça quoi. Non non non ça rentre trop bien, ça rentre trop bien. Genre j'ai plus que deux pièces, allo, please Oh il rentre bien là Oh oh oh c'est fini Ah oh, j'ai les mots qui me font mal Ah c'est satisfaisant Oh oui Ok mais celle-ci n'était pas évidente non plus hein. On se rend pas compte à quel point le travail a été bien pensé jusqu'à ce qu'on le fasse c'est parti pour la review comme d'habitude. On commence par la difficulté. Je lui donnerai un 4 sur 5. On sait même pas par quoi commencer. Si on est vraiment dans le bon, c'est assez déroutant parce qu'il y a toujours cette idée euh, peut-être que je suis vraiment à côté de la plaque. Ce qui m'a vraiment bien aidé par contre, c'est que les chats au verso n'ont pas une finition de même qualité que leur recto. Putain, je l'ai foutu. Regardez. Si la mise au point va bien se faire. Mise au point. Voilà. Ça, c'est le bon côté. Et ça, c'est le côté un peu moche. Et pour son appréciation, je lui donnerai quand même un 3 sur 5. Déjà, c'est en bois et je kiffe ça. C'est vraiment la matière que, que j'adore. Tous les chats ont un bois différent. Ou du moins, ils ont un coloris différent. Je sais pas, peut-être qu'ils utilisent la couleur, je, je suis pas connaisseur du tout. Ça rend le tout très joli. Et durant la résolution du puzzle aussi, je me retrouvais plutôt facilement avec les couleurs. Le rouge et le noir, c'est deux pièces qui s'allongeaient. Du coup, je savais très bien qu'il fallait pas les prendre si je devais les utiliser pour une pièce un peu plus ronde. a le gros point négatif, par contre, on a tendance à beaucoup manipuler les chats. Et à force, les bords des pièces commencent doucement à vous user les doigts, ça devient désagréable. Donc voilà, voilà pour ce puzzle. Comme promis, je reviens avec des casse-têtes. Et surtout, j'étais prendre avec moi certains qui sont de renommée et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir vous les montrer donc restez avec moi c'est pour bientôt comme d'habitude n'hésitez pas à commenter j'essaierai d'y répondre un maximum likez partagez si vous avez aimé la vidéo et plus magique abonnez-vous ciao Voilà.